What's up, j'espère que vous avez été sous souvent... ma personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, c'est le Spooky Festival dans 51 minutes, donc le shop est disponible au euh, Spawn, donc on va y aller vite fait, et c'est plutôt cool, qu'est-ce que ça fait, ça fait, regarder il y a une citrouille en fait, ça fait une citrouille, et euh, on peut directement ouvrir le shop, donc aujourd'hui on va dépenser un peu d'argent, donc qu'est-ce qu'on a déjà comme talisman, hein? Euh, on a déjà, on a une intimidation de talisman qu'on va upgrade, le candy ring qu'on va upgrade, et peut-être qu'on peut aura peut-être assez pour upgrade ça. Donc, pour la batterie ça nous prend 64 vers candy, donc ça c'est parfait, on va pouvoir le faire. L'intimidation, ça nous prend 100, donc ça nous en prend 164, et euh, ça va nous prendre ensuite pour le candy, ça va nous prend 32 purple. Donc, on va voir si on, a, on peut acheter euh, tout ça, mes chers collègues. Donc on a combien d'argent On a 500 000 seulement. Ouf, c'est pas... Te... C'est pas la fin. C'est pas tel tellement bon. Hein? Donc on avait besoin de 160 candies comme ça. 164, si je me souviens bien. On va en acheter ces 180 000. Donc on va juste en acheter 100, je crois. What What Pourquoi moi on va prendre toute notre thune au pire, c'est pas très grave. On, on refermera les, euh, les Summoning Ice. Or, ça va être chiant, mais les gars, mais je crois que ça vaut le coup pour des talismans en plus. Film mon inventaire, non. On en veut 160. On avait dit 164, donc 164. Voilà. Ça nous a coûté 175 000. Donc c'est pas si mal. Ensuite, on va pouvoir upgrade donc, le talisman ici. Et aussi le ring ici. Perfecto. Donc on a deux nouveaux talismans, un mauve en plus et un intimidation ring. On va pouvoir aussi upgrade je crois pour 32 candies. C'est quoi C'est 32 candies. Mauve. Ah ça ça doit coûter cher quand même. Mais avec les candies qu'on va revendre après les gars ça devrait quand même le faire. Donc 400 000. Oh là là what the fuck ça va nous coûter cher les gars. Euh, 229 000. Aïe aïe aïe quoi. C'est très cher. Mais avec les candies qu'on va obtenir, après on pourra les revendre et on pourra les avoir. Donc voilà, on a deux nouveaux talismans, donc deux mauves et euh, des euh, un vert. Donc c'est cool. Euh, attends, faut juste que je regarde combien c'est de talismans pour après l'intimidation en bleu. C'est sans purple. Donc ça, malheureusement, pas aujourd'hui les gars. Je pense pas qu'on aura assez et vu qu'on va... On va fermer seulement les Underman euh, durant le Spooky. Je pense pas qu'on aura assez de trucs. J'aimerais quand même pouvoir avoir des verres pour me prendre des... Euh, Salut Blush. Pour me prendre des, euh, des euh, Magic Fang et tous ces trucs-là. Donc on va les mettre en soit Strong ou Forceful, le premier qu'on a. Bon, j'avais un Strong, j'avais un autre Strong. J'ai cliqué trop vite. Euh, strong, vas-y, on va prendre Strong pour l'instant. Malgré que je, prends, je pense que Forceful, ça serait beaucoup mieux. Euh, premier qu'on a strong ou forceful hein. oh, Je vais pas dépenser trop de thunes non plus Ah oh, mon dieu j'ai cliqué trop vite Putain fait chier ça Strong j'ai cliqué trop vite On va mettre le truc strong Ah euh... oh, putain Oh mais putain <rire> J'allais mais je clique je passe à côté Les gars je suis un mongol J'allais doucement alors Forceful parfait c'est bon pour nous et ça, c'est déjà strong. Ok. C'est celui-là qu'il faut mettre en strong ou forceful. Euh, celui-là, il faut le mettre en forceful, par exemple. Ouais, voilà. Ok, perfecto. Donc, on en améliore encore nos talismans, les gars. Donc, on a un vert en plus. Donc, on va mettre le vert juste ici, à la place de lui. Les mauves, on va les tasser de deux ici. Voilà pour mettre nos deux mauvres en plus ici Et parfait on a augmenté nos dégâts Par exemple niveau monnaie 82 000 Aïe aïe aïe ça fait mal aux fesses les gars Ça fait très mal On va changer nos minions euh... On va changer nos minions, vendre nos minions J'essaie je de voir pour faire un peu des minions d'argent euh... Et puis je vais vous reprendre un peu plus tard Quand j'aurai pris la décision des minions que je vais changer Ok les gars donc euh, le spooky va commencer bientôt Dans 11 minutes je me suis fait des potions Donc euh, ça devrait le faire Ça devrait me durer à peu près une heure On va fermer les undermans au dessus ici euh, espérer d'avoir des, comme vous savez, de toute façon on fait quand même assez de dégâts, 8000, 11000, 100 potions. Avec les potes on devrait faire un peu plus, c'est quoi, j'ai ça comme armure. J'ai aussi remarqué que, en fait, j'étais pauvre parce que j'ai pas encore vendu la Wise Armure, donc je l'ai remis. Et personne n'avait acheté, donc je l'ai remis ici, comme vous voyez voir, un peu moins cher. Et ça c'est le reste de mon HDV, les trucs que je vends sur mon profil principal, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment les trucs que, que j'ai mis pour deux jours juste ici. Donc en espérant que ça se vend, en espérant qu'on peut faire un peu de thunes aussi, donc euh, en espérant qu'on meurt pas. Parce que si on meurt les potions ils se désintègrent enfin on les perd quoi. Et euh, lorsqu'on devrait les boire, vu que maintenant on a le potion Affinity, donc la potion devrait durer à peu près 40 minutes, genre chaque potion ici devrait durer à peu près... Euh, 30 minutes, 40 minutes Donc on devrait être bien, euh, en soi on n'aura pas besoin De toutes les potions qu'on a quoi Donc ça, ça va être plutôt cool, donc je vous reprends à la fin du spooky Avec le nombre de candy que j'ai eu, etc... En fait, avant que l'event commence, les gars, j'ai quand même bu mes potions et tout, mais euh, j'ai pas pensé. Le truc, c'est que j'ai pas Lifesteal, donc je meurs assez rapidement. Donc, on va rajouter le sur notre épée, ça devrait pas coûter très cher. Voilà. Donc, j'ai mis lifeing 3, le live m'a coûté 18 000 par exemple, un peu cher, mais j'avais pas trop le temps de crafter avec des pommes et tout. Mais on aurait pu le faire avec des pommes ça aurait coûté beaucoup moins cher. Mais euh, la flemme quoi. Donc, on va revisiter Portal Hub et on est parti, les amis, pour notre spooky event. Let's fucking go! Ok, la chatte, les gars, j'ai eu des leggings sur le même Underman d'Irene Cop, quoi. J'ai passé de 17 à 18 de combat, donc on fait un petit peu un petit pet plus de dégâts. petit Poké okay, Event va plutôt bien pour l'instant. Je vais pas vous spoil les candies avant la fin, mais juste vous dire que ça va plutôt bien. On a on drop quand même pas mal de petits trucs. Euh, je dirais qu'en ce moment, si on continue comme ça, on pourra peut-être avoir les 100 Candy euh, Purple. Il nous reste quand même 30 minutes. Les 30 premières minutes, sont quand même bien passées. Il euh, n'y a pas trop de gens dans le lobby. Quoi. Il y en a quand même, bah oui, le lobby est plein. Mais moi, je ferme ceux du dessus. Et euh, je, ferme... je ferme aussi les 9000 un peu plus bas. Donc, je, fais... je commence en haut, je descends. Comme vous voyez, regardez, c'est tout plein. Donc, je peux toutes les tuer euh, rapidement. Il n'y a pas personne qui me fait trop chier. Il y a quelques gars, des fois, qui montent. Mais euh, la plupart des gens, ils restent aux 9000 et aux Zelotes. Et, euh, et on a quand même fait 30 000 aussi, euh, ah malheureusement je vous ai spoil sans faire exprès en voulant crafter, donc voyez on en a 31, euh, donc si on est capable d'avoir un stack de purple ça pourrait être pas mal, mais de toute façon euh, on verra bien à la fin, de toute façon on peut pas savoir avant la fin, les purple c'est aléatoire. On n'a pas plus de chance ou moins de chance. Ça, serait, ça aurait été peut-être mieux d'avoir des potions de Magic Find. Peut-être que les Magic Find, ça change quelque chose sur les Candies. Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps que je pas fait des Spooky. Les gars, la dernière fois que j'ai fait un Spooky, j'ai terminé, je pense, euh, 14e. Et euh, j'ai pas refait depuis, vu que tout ce que je voulais faire le spooky pour c'était pour avoir le squelette horse moi-même. J'aurais pu bien l'acheter sur mon profil principal, mais bon, c'était plus cool de, de le gagner, non Et c'est ce que je me suis dit personnellement. je me suis dit, ouais, vas-y, on va le gagner nous-mêmes. J'ai fait un putain de bon score, j'avais un, un Spider Dance solo. Mais le problème, c'est que j'aurais bien voulu aller dans un Spider Dance, sauf que le seul problème qu'on a, c'est que de 1, j'ai pas d'arc, il nous manque un stack de ficelles pour l'avoir. Et de 2. Euh, j'ai pas de bat personne ou de l'armure de Spooky. Parce qu'avec l'armure de Spooky, les gars, on aurait déjà 300 euh, vers Candy. Hein. C'est insane comment ça boost les Candy. Hein. Chaque pièce, c'est 5%. 4 pièces, c'est 20%. Euh, donc, c'est quand même assez in insane. Mais euh... ah, il fallait que je te demande peut-être à un pote de prêter. Genre, on lui donne par exemple 100-200 000. Et lui, nous la prête. Et on lui rend en prête. une connerie dans le genre. Pour pouvoir avoir une chance. On a drop au moins des leggings. On va pouvoir les revendre. Je crois que c'est à peu près... Peut-être 35-50 000 entre ces deux tours-là. Donc ça rajoute ça à notre montant. Si seulement j'avais Scavenger 5 sur mon épée, là, Scavenger 4 plutôt. Oh là là, ou même 3. Oh là là, comment je gagnerais plus de coins. Là je gagne environ 15 coins par kill. Mais imaginons ce que je, si j'avais... Euh, si j'avais Scavenger quoi. On pourrait gagner genre 30-40 ou même une Raider Axe. Une Raider Axe. C'est peut-être ce qu'on aurait dû aller, en fait, à la place. Ça donne beaucoup plus de coins. Moi, je voulais aller pour la, OTD, euh, la OTE parce que c'est ce que j'avais fait la première fois que j'avais que, que joué à Epixel, quoi Donc, j'ai voulu recréer un peu mon, mon parcours sur pixel La façon que je joue sur cette île, c'est comme ça qu'on a commencé sur pixel la, la, la seule différence, c'est que sur, sur la première île que j'ai créée, on faisait que build au début. genre On faisait les, les minions et tout. On laissait les minions marcher. Et tout ce qu'on faisait, c'était compléter les collections. Donc au max, comme là on est en train de faire. Et en plus, quest ce qu'on faisait de plus, c'est qu'on faisait des bâtiments, une église, des trucs comme ça. Bon, il y en a beaucoup qui n'existent plus aujourd'hui sur l'île. Et au début, il y avait un bar à pute, il y avait plein de trucs qu'on avait fait de exceptionnels sur notre île. Si vous allez au début, de début de, de ma chaîne, de ma série euh, Skyblocks, je suis sûr que vous pouvez trouver des vidéos de genre euh, présentation de mon île ou des conneries comme ça. Et genre vous allez voir euh, l'île était beaucoup plus euh, grande et tout. Maintenant, on l'a amélioré en fait avec le temps. On a décidé de la faire en plus en termes modernes. Donc au début c'était en termes bois un peu médiéval et là de plus en plus l'intérieur des bâtiments et tout il devient médiéval euh, devient euh, futuriste avec du, la clé du quartz Alors, ça fait quand même un an qu'on est sur cette planète donc euh, au bout d'un an les gars euh, la planète elle s'est améliorée quoi on n'est plus dans le temps du bois et du fer là on est dans le temps du diamant du quartz et euh, Okay. c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Je vais continuer les 30 prochaines minutes. Et je vous reprends à la fin pour faire un bilan. Et notre pet aussi. J'ai oublié de faire un bilan sur le pet. Mais le pet, il a monté de 4 niveaux, si je me trompe pas. Il était 44 avant l'event. E donc, euh, ouais, pas mal quand même. Euh, donc, voilà. À tous, les gars. Ok, les gars, on est à la fin de l'event. Il reste 40 secondes. Donc, euh, j'espère que... Je mettais dans les commentaires le nombre de Candy Purple que vous croyez que, vous... que j'ai eu. Euh, je vais vous dire tout de suite. J'ai eu un... J'ai eu un peu plus que l'objectif prévu, donc faites un, un pari euh, faites un pari. dans le chat les gars, 30 secondes, peut-être qu'à la fin, dans, la, dans les dernières secondes, on va réussir à avoir un ou deux en plus, je ne vais pas ramasser les perles pour ne pas vous spoil, euh, je ne vais pas les crafter je veux dire, on les craftera plus tard, si on est capable d'avoir quelques candies en plus, je sais que j'ai eu plus que 3 stacks de candy verts, donc ça c'est déjà bien, on va voir ce qu'on qu peut s'acheter, qu'est-ce qu'on fait avec, on aura des décisions à prendre, les gars. Est-ce qu'on vend nos candies Parce que ça peut nous faire un paquet de thunes. Euh, sachant qu'on a seulement 500 000 en ce moment. Mais on a quand même fait 61 000. Euh... Oh Il m'a donné 965 coins avec sa Gilded Midas. Eh ben merci, mec. Et voilà. Faites vos prédictions dans le chat, les amis. On a eu... Eh ouais. 70 candies verts. Oh là là là là. On a eu pas mal de perles aussi. Tout ça, on va vendre tout ça. On a eu... 1, 2, 3, 4... Oh, 4 stacks et 60 et 48 de, de trucs, ok ok pas mal et on a pas mal de perles encore ici donc ok cool donc on va aller au spawn euh, là les gens ils vont aller voir ouais comment ils ont fait et tout de dégâts de points points tout nous on est même pas dans le top 3000 est-ce qu'on gagne quelque chose 3 3000 non on gagnerait à 25 000 dollars qu'on va gagner c'est tout c'est pas grave 646 points ça me suffit largement donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire les gars c'est qu'on peut euh, upgrade notre bat. Notre bat artifact. Est-ce qu'on Est qu le fait, les gars Tu me dis ça. Notre premier légendaire. Pour 64 candy. On va aller voir combien ça vaut 64 candy. Euh, si on vend nos candies, ça nous fait 400 000. Donc, on aurait pour 400 000 le talisman. À la place de... Euh, je crois que c'est 1 million le bat talisman. Euh, bat... Euh, L'OS Price euh, On va mettre catégorie légendaire Ouais c'est ça c'est 800 000 Donc on sauverait un petit 400 000 environ Où on prend la thune ah, Je sais pas quoi faire Et pour, pour les verts On va prendre euh, des Magic Find Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Je pense qu'on va prendre 10 potions comme ça Ça devrait le faire est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre François Bon, le black tag le on est à 40 millions de de là-bas, laisse tomber ça. On est à l'intimidation, j'aurais peut-être voulu prendre, mais je pense qu'on va y aller avec le bat les gars. En vrai, il est là, bat, battering, en espérant que ça change pas le truc. Oh my god, il faut le recommencer encore, Fichier ça, ça fait chier ça les collègues. Et on va prendre, en vente, le reste de nos candies, donc on aura 200 000 de candy ici. Et on aura euh, des candies ici, donc ça s'est vendu directement en fait, nos candies, what the fuck, les gens qui achètent des trucs. Euh, je vais aller voir pour des les leggings, donc euh, les game vous voyez, je, je vous avais dit tout à l'heure, je les ai mis. On va voir pour des underleggings, underleg, euh, les moins chers sont à 20 000 non enchante donc euh, on va les mettre à euh, 20K aussi, hein. tiens, pourquoi pas. On va les mettre pour 24 heures. Ensuite, notre talisman, on va aller le reforge en forceful, je crois. Ou strong, bon, premier qu'on voit, on s'en bat un peu les couilles. Je vais aller doucement pour pas faire comme tout à l'heure. Orpful on s'en fout. On veut strong ou euh, forceful. Ah, Est-ce que ce serait mieux d'aller... Ouais, on va garder ça pour l'instant. On va garder. Je vais pas dépenser trop de thunes, les gars. Je vais pas vous mentir. Voilà. Euh, notre potion bag, On va mettre tout ça là. Et j'ai changé les minions sur l'île, les gars. Pendant que. Juste avant le spooky. Donc, euh, je sais pas si vous en avez parlé. Mais j'ai mis euh, un nouveau minion obsidienne. Donc, un ici et un ici pour avoir notre capaciteur plus rapidement. J'ai mis le gold à la dernière fois. J'avais mis le gold. J'ai décidé de mettre un handstone minion. Pour, dé pour débloquer des minions slot ainsi que le craft du catalyse. Comme ça nos minions vont aller beaucoup plus vite lorsqu'on va farmer dans l'aine. On en a quelques-uns à chaque fois. Donc le craft du catalyse il est où Il est ici. Il est où Catalyse, voilà. Ça nous en prend quand même pas mal. 25 000. Donc voilà, j'ai aussi mis le canne à sucre pour débloquer la collection du canne à sucre. Et euh, pouvoir avoir euh, l'upgrade du speed artifact. Donc dans la canne collection, comme vous pouvez voir, on peut voir le speed talisman. Enfin, on l'a déjà. On a déjà le, aussi le speed ring. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le Speed Artifact, juste ici. Donc voilà, ça nous en prend quand même pas mal. Donc on va le faire marcher un peu. On va aussi euh, sûrement construire un champ de citrouille et euh, des trucs. Donc euh, j'ai invité des potes euh, sur l'île. Euh, attends, plus one ex-member. ouais oh, il y a quelqu'un qui a quitté euh, Co-op, manage. Ah ouais, Volkin l'a quitté. Ah, dommage. On avait un autre dia avant. C'était Voltin, mais il a dû quitter. Il a quitté quand Le 13 juillet. Ok. Bon bah, rip. Hein. Mais euh, ouais, on va le réinviter. Et Nathan et moi, on va sûrement euh, créer le truc ensemble. Comme, comme vous voyez, on va faire une petite farm ou un truc comme ça. Euh, je peux pas, malheureusement. Genre, je sais que vous allez dire Ouais, écoute, mais c'est pas un truc solo. Ouais, c'est pas solo, solo, les gars. C'est juste que le problème, c'est que j'ai pas le temps de construire des trucs comme ça. J'ai pas le temps à investir. Euh, dans des farms comme ça. Euh, même celle-ci, on n'a même pas terminé. Enfin voilà quoi, j'ai pas le time. Euh, comme par exemple, vous pouvez peut-être avoir plus de temps que moi. Moi j'ai des, euh, des trucs à gérer. Je suis en train de travailler sur un serveur skyblock et d'autres trucs. Donc euh, voilà quoi. Le, le, honnêtement, nos time en ce moment. Mais c'est pas grave. Euh, Volkin et Nathan vont nous aider à bulle seulement. Ils ne vont, euh, vont pas récolter les minions, ces conneries-là. Ils ont pas d'armure ou quoi. Vous pouvez aller vérifier sur leur profil et tout ça. Donc. Euh, je crois que c'est avec tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On a fait un bon petit spooky event. Euh, dans le prochain épisode, on va commencer sûrement à taper pour euh, les slayers. Donc on va essayer d'aller voir pour les slayers. On a augmenté pas mal notre dégâts, je crois. On a encore nos potions. Donc on va en profiter pour aller voir dans l'end. Combien qu'on fait de euh, dégâts maintenant avec les talismans en plus. Donc on doit faire pas mal. Et on a terminé euh, 3500. 500 10, centièmes. Euh, Lui, il a déjà été tapé, donc on ne pourra pas voir. On fait 14000 donc normalement... Pas de problème aux élotes, on va les baiser Le seul problème que j'ai remarqué là c'est notre crit chance Elle est pas top top hein. euh, Critical et ouais, Notre crit chance est pas top du tout à 80% Donc je crois qu'on va devoir euh, On doit forcer faire un petit truc euh, Je sais pas Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer Peut-être changer le, de spicy à quelque chose d'autre Sur l'épée euh, Les gens ils ont reconnu dans le truc euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Sur notre épée, sharp peut-être euh, coucou, à plus Peut-être que Sharp pourrait nous euh, Nous donner le petit euh, boost Qui nous manque J'ai encore 8 minutes pour tester De toute façon on n'a pas de fuck, On n'a pas de, de monnaie sur nous Mais je crois que Sharp ça donne un 20% je crois une connerie dans le genre, donc certes on va faire peut-être un peu moins de dégâts, mais au moins on, a, on est sûr à 100% de toujours one shot, ou quasi presque. parce qu'à 80% c'est quand même une chance de 20% de rater, et euh, j'ai vu durant le spooky ça m'a quand même bien mis la misère, donc on peut voir c'est moins, moins bien, mais c'est bien quand même, donc maintenant si on prend l'épée en main, on a 94, donc beaucoup un petit, un petit pet de moins, genre 20 crit damage en moins, mais, euh, je pense qu'on compense littéralement avec ça. Donc, on va aller voir maintenant. On va retourner dans laine. Euh, vite fait, voir si on fait le... Combien de dégâts on fait On faisait 14... euh, 1400... 1400, je crois. Donc, on va voir maintenant si on fait un peu moins. C'est pas très grave. On, fait 11... on a perdu 300 de dégâts, mais on est quasiment sûr de one-shot à tous les coups. Donc, est-ce que ça valait la peine Oui. Et de toute façon, il nous reste encore l'établissement la... de la quête de Roméo et Juliette à faire. Il nous reste euh, des talismans à obtenir, on est encore loin d'avoir tous les talismans. En faisant nos slayers aussi, on va gagner du crit damage, du crit de chance et des talismans. Donc voilà, on verra ça dans le prochain épisode, les, les gens. Sur ce, je vous embrasse, c'était Icons et je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée. Ciao, ciao